Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Contre toute attente, la météo va faire son apparition en 3.8. Bien qu'il faille nuancer mes mots. Il ne s'agit pas à proprement parler de météo, mais d'un effet systémique faisant le tour de la planète. Pour avoir le rendu que nous avons vu à la CitizenCon, ou que nous aurons en 3.8, plusieurs équipes ont dû collaborer. L'élément principal des tempêtes est le vent qui, lorsqu'il se déplace, détecte le type de surface dans la zone et joue l'effet en conséquence qui peut être de la neige, du sable ou de la poussière. De même que des objets souples sont déformés en fonction du vent. Tout cela mélangé ensemble donne un rendu très dynamique. Pour arriver à ce résultat, les surfaces des planètes possèdent des marqueurs permettant à l'effet de jouer le bon type de particules chaque fois qu'ils survolent la zone. Pour éviter que le système soit trop coûteux, il utilise 8 différents niveaux de détail, permettant de ne pas faire fondre votre carte graphique tout en ayant un résultat convaincant même de loin. Et c'est seulement dans la zone la plus proche de vous que sera étissé le brouillard volumétrique, qui peut changer de couleur et de densité en fonction des besoins. Même si le système de particules est efficace, il n'est pas toujours évident de faire ressentir un joueur, lorsqu'il est dans un vaisseau, qu'il traverse une tempête. C'est pour cela que des effets de gouttes d'eau et de neige fondue ont été ajoutés sur les vitres des vaisseaux, ainsi que sur la visière de votre armure lorsque vous êtes dehors. Tout cela affectera grandement le gameplay, car ce n'est pas seulement un effet qui réduit votre champ de vision, c'est bien vous qui aurez du mal à vous repérer à l'extérieur. Comme je le disais en début d'épisode, ce système est la base qui servira plus tard à la création d'un système météo dynamique et en temps réel. Sans la planète Tech V4, rien de tout cela n'aurait été possible. Pour gérer le vent, une texture est appliquée sur la surface, permettant de savoir dans quelle direction le vent doit aller et s'il doit y en avoir ou non. Cela permet aussi aux artistes d'appliquer une certaine force de vent à des endroits bien précis de la planète. C'est par exemple ce qui a été utilisé à la Citizen CitizenCon. Pour finir, le vent se déplacera autour de la planète pour donner l'illusion d'une météo dynamique. Évidemment, ce système sera amélioré au fur et à mesure, nous permettant de voir un jour une tempête se créer depuis l'espace. En plus du niveau de détail, une autre technique a été utilisée pour que les particules ne soient pas trop coûteuses. Elles ne sont rendues qu'à une fraction de leur résolution, ensuite redimensionnées, puis des filtres sont ajoutés pour que l'illusion soit parfaite. De plus, comme les particules cessent d'exister à une certaine distance et qu'il ne faut pas que vous les voyez tout apparaître depuis leur point de départ quand vous rentrez dans la tempête, une simulation du trajet que la particule aurait dû emprunter en votre absence est faite pour faire apparaître les particules là où elles devraient être plutôt que de rejouer leur cycle complet. Cela devrait vous donner l'impression que la tempête existe même quand vous n'êtes pas là, plutôt qu'un effet jeu vidéo où tout apparaît devant vous. Grâce à tout cela, il vous sera enfin possible de vous perdre sur une planète durant une tempête, même si vous possédez le tout dernier vaisseau de chez Crusader Industries, le Hares. Le Hares est un vaisseau de combat lourd, rejoignant l'équipe du Vanguard et du F-8. Son canon de taille 7 est parfait pour s'attaquer à de très gros vaisseaux. Il possède également des missiles de taille 5 complétant son arsenal déjà lourd. Il possède des racks externes pour ses missiles qui peuvent être changés et des racks internes sur mesure qui eux sont fixes. Le Hares sera décliné en deux variantes la version Ion, fonctionnant à l'énergie et la version Inferno, possédant un canon balistique. Les différences entre les deux sont profondes, puisque la structure externe diffère autant que la structure interne. Le Ion possède des générateurs d'énergie et de boucliers, ainsi qu'un refroidisseur supplémentaire, par rapport à son homologue, puisque son arme de taille capitale demande beaucoup d'énergie. Le Inferno profite de la place laissée par l'absence de ses composants pour stocker plus de munitions. Il possède cependant un blindage supérieur au Ion.